Et mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette suite exceptionnelle de Borderlands 2 en compagnie de notre spécialiste des chutes libres. Bonjour Anaïs Bonjour tout le monde detected. Oh zut oh. <rire> ça, volé, on sait. Voler, plier, dans le désordre. Pourquoi yeah. pas là. You all, And you smile. You Attends, c'est appuyer. De... avec ah, un tu fais des cours en plus. J'ai du one Quickly, into my store We have the moment to lose Oh C'est ouais, pas mal hein Il y a un bandit manchot Ouais Eh ben. Bah... Oh comment ils ont traduit ça Bandit à un bras <coughs> Chope-le Il est derrière toi <coughs> ah <bon>. Explosion Kabim <rire> <coughs> Et juste avec le pouvoir de mon index. Uh -huh. <rire> Qu'est-ce que c'est Zero? On sait pas. C'est peut-être un chiffre en fait. <rire> En plus ils se prennent dedans, <rire> quoi? Après tout le mal qu'on a eu à le redémarrer, justement, comme ça, eux ne pourront pas le démarrer. Bah, si, il suffit d'appuyer sur le bouton, oui, en plus, Anaïs, et Ah oui. <rire> Le meilleur de la série, c'est vrai que ça nous avait pas encore saoulé jusqu'à présent. Ah. Et encore, non mais. T'es où ah, en pas à viser de là-haut. Tu, tu fais extrait Quoi mais tu fais vraiment exprès pour mourir dans des angles improbables. Mais il est sorti c'est un coq. Now with these guys, the Crimson lads work for the Atlas Corporation. They tried to kill us. It was pretty funny. <rire> ah le C'est pas drôle. Mais... J'arrive. Oh Ça va Anaïs Vous filmez au cas où je me vôtre, histoire que ça fasse une séquence Ouais. 1, deux... 1, oh, ça va. Euh, non. Ouais. Attends, je filme. <rire> Vas-y Anaïs, c'est bon, j'ai la caméra bien braquée sur toi. il manque un bout là Si tu te suicides, il n'y a aucun. Oui, il manque un bout là Comment je fais Ne bougez pas Sinon, tu peux aussi faire le tour. Non, non, non Une échelle Aïe aïe aïe je suis, mort. Ah, je suis Partez pas mort. Portez pas trop loin. Hein. Oui. Ah. Tu vis toi maintenant. Non. non, non La preuve, non. La preuve. Non. Je crois que tu peux. Le dire. Non. Ah I will head into the heart of Chateau's Cauldron and cleanse. C'est le fils caché de Jean-Saque celui-là oh, Je suis les mains <rire> what a jackass. Now give me my money back. Attends, 9 dollars. 9 Allez, je crois qu'on est un peu trop en avance. Je dis ça. Pour l'instant, il y a rien. Pour l'instant, mais ici, est-ce qu'on tombe sur un ennemi il, est tout. Ça il y a plein de gens autour de moi. Vous voyez oui. C'est normal que tu aies quelqu'un qui va encore encore. Ah non Il pas faut aller chercher le mortier prêt. Oh, oh, oh, oh, Les ascenseurs ici ils tremblent tout le temps euh, Est-ce qu'on est sûr que les ascenseurs sont faits pour 4 Parce que j'ai l'impression qu'on est un peu serré. Il y a des gens derrière tout. Bon, je m'occupe des gens, c'est plus facile. Ah, ça va faire madame C'est des traces vachement longues. C'est louche. Bah, euh, il a un nom. Il est intelligent. Ah, Brik, il a un nom aussi. Ouais. Oh, bon. ça c'est du col. J'avais vu sur l'étagère tout à l'heure, mais on pouvait pas le. C'est un poisson, Non, c'était quoi C'était un poisson rouge La dynastie des Aéris, on en arrive à combien en fait c'est ta faute tu les a toutes mangés. Euh, tant si c'est une balise d'hyperion, c'est une balise pour ramasser ou c'est une balise pour viser ME C'est ce qu'il me semblait Bon, je pars devant. Un corps, un corps en chute libre, voyons voir. Ouais, où Où est ce que j'ai été Ouais a plein de gens Pourquoi y en aurait pas <rire> Je devrais faire pareil avec les hélicoptères en fait, je devrais y aller au shotgun, j'aurais plus de chances de les tuer Je vais changer mon fusil d'épaule Ah Tu passes gaucher bah, le pauvre On a même battu J'ai appris un nouveau tour à Death Trap. Maintenant, ah il peut taper ah, si. dans ses mains. Oh la vache Le mal, faut le ventiler, l'éparpiller, façon puzzle. Tiens donc. Instead of punching, I prefer to keep my distance from the target, pick my moment, and kill them with a single well-placed shot. Whoa, whoa, whoa! You lost me yet? Instead of punching, tes oh, comme tu les aimes. Ouais, oh comme je les aime. Oh oui, oh oui. <rire> pas là pour faire des dégâts, c'est la caution entertainment. Quoi? Ok. Aïe, ah, ah, soin, soin, soin. Anaïs? Ah, on a besoin d'aide la Anaïs. Ah, hein. est... dit que il oh, a plein de Laïs, téléphone ça la réveille 22h. On est 22 <rire> poursuivi par les petits insectes, c'est mignon. Euh, je trouvais un, une relique d'allégeance à Vladov. Une réanimation à peu près 320, c'est À la base escalade. OK, ah, attends. Hi. Euh, il manque des Hop, gens. Oh, bah merci. Oh bah j'aurais dû. Non, non, non, non. I probably won't hit anything, <rire> but whatever. Laissez-le. <rire> Je un peu loin, là. mais c'est pas grave. Non. Regarde, 3, 2, 1. Il y a un truc qui fait trembler le sol, normal. Est-ce qu'il faut se s'inquiéter Pourquoi je suis encore loin Parce que t'es toujours loin. <tousse> euh, est encore plus gros que le scalpel là Non, <tousse> bah, alors des rien à dire maintenant, <tousse> <tousse> D'un don Dina dit Du dos du dos du du dun Dindon dit Du do du d'un Du du dun don d'un zone bye zone Bye d'un Bye zone Chi de toute façon ah <rire> Vite vite vite vite vite vite vite vite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 ces projets que j'ai travaillé, ils sont un peu... ...loos. Fais-moi un solide et t'en fais-le. Vous savez, si vous pensez vraiment, c'est vraiment votre faute. Avec Torg, ça fait de plus gros boum. Mmh. Ah oui. <rire> tu me fais peur, Seb, avec ce, ce petit truc jaune et rouge que tu as sur le... sur le droite. <rire> C'est pas le problème, j'ai pas confiance. <rire> sachant que, que s'il tire, de toute bien façon, c'est lui bien qui bien va prendre donc. Euh...